À ce matin-là, il faisait beau, il ne faisait pas trop froid. Ah, L'odeur de varec me réconfortait. La marée allait sortir juste avant midi. Ah, J'avais une pensée pour les miens qui étaient éparpillés dans toutes sortes de rivières. Il y a du monde qui pense qu'on est dangereux puis qu'on peut donner des, des chocs électriques, là. Hey, minute là, c'est pas nous autres, ça. C'est pas notre genre. Ce qui va m'arriver... C'est pas trop. Et cette l'eau est douce pis salée en même temps. T'sais, on est bien. Ah, je pourrais jaser encore longtemps, mais je suis pogné dans un coffre en face de la rivière Well. Elle dit que j'avais une date en mer des sargasses. En tout cas, j'espère au moins que je vais faire un bon snack.